Bon, c'est décidé, j'arrête World of Warcraft, donc je vais t'expliquer pas mal de choses par rapport au jeu, par rapport à moi-même qui explique pourquoi j'arrête le jeu et pourquoi il n'y a pas eu de vidéo depuis quelques jours. C'est parti! Bon, déjà, sache que c'est vraiment pas facile, hein. le jeu est cool, tu vois, le guerrier est beau, t'as plein de classes, il y a de la diversité, etc. C'est wow, c'est un énorme lore, c'est beaucoup de contenu, c'est plein de choses, mais. J'en je, euh, pouvais plus, j'en pouvais plus, donc je me suis beaucoup penché sur le sujet, j'ai énormément réfléchi, posé, écrit des notes et compagnie Et je vais revenir sur 12 points principaux dans ces vidéos qui vont te dire pourquoi, euh, pourquoi cela Et on va commencer par un des trucs principaux, et donc c'est parti pour aller voir ça même directement, je vais me connecter sur mon guerrier Et on va commencer par les pouvoirs embarqués donc, euh, les board power, comme on appelle ça en anglais, c'est un des trucs qui, à mes yeux, nuit le plus actuellement au jeu. Les créateurs de contenu s'en plaignent depuis un bon moment et ça commence à juste faire trop et on en a marre. En gros, normalement, dans un jeu, dans un MMORPG en tout cas, tu as deux parties. Tu as la partie leveling, où tu vas monter ton personnage jusqu'au niveau max. Et ensuite, une fois que tu es niveau max, une fois que tu as atteint ce fameux niveau 60 actuellement sur ces extensions, t'es censé avoir une autre partie qui est tout ce qui est au niveau équipement. Donc normalement, t'es censé vouloir monter au maximum cet item level-là, en l'occurrence de 145,5 dans le cas de mon guerrier. Donc t'es censé aller chercher différentes pièces de stuff en faisant les contenus que t'aimes pour pouvoir t'équiper et être le plus fort possible dans ce contenu-là. Le truc, c'est qu'il y a désormais un troisième, tu depuis un petit moment, un troisième axe de progression qui n'est pas lié au stuff et qui est tout un axe complémentaire du jeu, qu'on appelle les systèmes, en... les pouvoirs embarqués. Donc les pouvoirs embarqués, c'est tout ce qui va être propre uniquement à une extension, et qui va permettre d'améliorer ton personnage. Dans le cas, par exemple, de cette extension-là, on retrouve un des premiers trucs, c'est le renom. Donc le renom te permet de débloquer les liens d'âme, te permet d'augmenter ton endurance, d'augmenter un tas de trucs, et notamment de pouvoir débloquer ces nouveaux arbres de talent-là. Ça, ça te demande déjà, c'est un des axes qui te demande pas mal de temps. Outre ça, t'as également les intermédiaires. Ok Donc tu dois avoir tes intermédiaires au rang max parce que c'est ce qui va te permettre de mieux régler, ce qui te permet de taper plus fort, ce qui va te permettre de healer plus fort et compagnie. Donc ça, c'est également ultra important. On a ça. On a également la légendaire. Donc la légendaire, évidemment, euh, différents pouvoirs et compagnie. Maintenant, il est légendaire de congrès. Et quand tu l'as au rang max, t'as l'item level qui est le plus haut. Donc par exemple ici, j'ai un item level en 262 pouvoir légendaire et également avec un effet euh, bah, l'effet de mal légendaire et une gemme dessus donc là on parle quand même d'un item goldé un item si tu l'as pas t'es quand même nettement moins fort le truc c'est qu'il y a un petit ajout en plus de tout ça sur cette extension au niveau des gemmes de domination et des sets de domination donc j'ai déjà fait une petite vidéo sur le sujet pour t'expliquer un petit peu rapidement mais en gros sur cette extension là t'as également cet aspect là qui est que tu dois avoir un set de domination du moins pour faire du raid et plus gemmes si sont hautes plus ton set va avoir un haut rang donc par exemple dans mon cas je suis en rang 4 du set impie ce qui veut dire que j'ai un bonus de 600 à la force quand il proc si j'avais le rang 5 qui est le rang juste après ce sera un bonus de 900 à la stade primaire 900 tu te rends compte j'ai 1600 de force et je gagnerai 900 de force à le faire ça représente 60% de dps quand ça proc c'est monstrueux les set impie changent énormément la donne la légendaire également les intermédiaires également le renom également et le fait de débloquer le les diadames et tout ça c'est pas Lié au stuff c'est juste les pouvoirs embarqués et en fait ça a un coût évidemment de mettre ça en place dans un jeu et ça je vais t'expliquer ça tout de suite c'est que tu arrives du coup sur un jeu où il va, tu vas avoir beaucoup de temps requis. Déjà, WoW est basé sur un système de weekly reset. C'est-à-dire que chaque semaine, ça va reset et tu vas pouvoir refaire les contenus. Donc par exemple, si tu as fait le raid en héroïque, euh, imaginons, hein, tu vas faire le raid en héroïque, boum boum boum, tu te mets en héroïque. Une fois que tu as clean l'idée de tous les monstres, c'est bon. Tu, tu peux plus le refaire de la semaine et il faudra attendre une semaine. Le but, c'est de faire en sorte que la progression soit limitée dans le temps et que tu finisses pas tout un contenu direct et qu'à chaque fois, tu aies des chances de nouveau de reboot et d'obtenir et d'amir ton personnage. Ce qui est un système qui est complètement ok, parce que ça permet aux gens de pouvoir jouer un peu à leur rythme mais surtout d'avoir des contenus à faire chaque semaine et de revenir régulièrement sur le jeu. Et en soit ça c'est ok. Mais parmi cette fameuse Semaine de World of Warcraft, si tu veux être petit, ça te demande un temps de malade, uniquement pour un personnage. Sur un personnage, si tu veux être petit, il faut que tu ailles faire tes 10 mythiques plus dans la semaine. Donc tu vas aller faire 10 mythiques plus timer en 15 plus pour pouvoir obtenir 3 chances d'avoir le meilleur item possible au niveau de ton MM plus. &E+. Ça tombe bien parce qu'actuellement, si tu veux faire du raid, tu, tu as 5 pièces avec des chasses de domination et si tu tombes dessus sur ton coffre, ça te sert à rien. Donc, basiquement, si tu tombes sur une tête, des épaules ou un torse au niveau de ton coffre, ça te sert à strictement à rien. Donc il faut que tu augmentes vraiment tes chances pour essayer de choper par exemple le bon trinket qui va bien dans le bon donjon pour par exemple en guerrier avoir le cristal de puissance accablante et réussir à pump sévère. Mais bon, ça à la rigueur on va dire c'est du stuff, c'est faire du donjon, à la rigueur c'est sympa, et au pire t'en fais que 4 dans la semaine, ça passe quand même. Mais le truc c'est que désormais il y a beaucoup beaucoup beaucoup plus de choses que ça. Donc tu te retrouves à avoir le raid qui est indispensable de clean si tu veux faire du raid, complètement indispensable parce que le fait de tuer le raid ça te donne une monnaie que tu ne peux avoir qu'en tombant chaque fois les boss et les mini-boss qui est donc les brestigiennes. Donc les Brestigains te permettent d'upgrade ton set de domination, de pouvoir augmenter tes gemmes simplement. Donc déjà les gemmes, quand tu les up, ça te file un bon up. Mais le fait de pouvoir augmenter ton set de domination, ça te file encore un plus gros up. Et donc c'est complètement indispensable. Comme dit là par exemple, il me donne 600 de force quand il proc. Quand c'est rang 1, ça doit être dans les 100, 150. Et rang max dans les 900. C'est-à-dire la différence énorme de l'avoir. Donc ça, ça te demande, si tu veux jouer un personnage un niveau correct, ça te demande obligatoirement d'aller clean tous les boss chaque semaine, en normal, en héroïque ou en mythique, évidemment le niveau le plus haut est le plus sympa parce que tu gagnes plus mais on va dire, pour faire un niveau de jeu à peu près moyen tu vas tomber les héroïques chaque semaine sur ton personnage le temps que t'as pas monté ton set principal au rang max dans le cas où tu veux monter qu'un seul set et tu veux monter que les gemmes par rapport à set là mais en total tu as 5 gemmes donc il faut au moins que tu mettes 5 gemmes au rang max avec les siguen et ça te coûte énormément cher donc là par exemple si je vais voir le frébro Hermir, il me dit que j'ai 50 Brestiguen, donc là je peux upgrade une de mes gemmes au rang max. Ok je joue depuis le début, alors j'ai raté la première semaine sur mon guerrier, mais toujours est-il. C'est ultra long, ultra long de pouvoir faire ça, et donc faut que chaque semaine taille clean le raid. Mais encore, il y aurait que ça, bon déjà ça serait beaucoup honnêtement, mais en plus il y a beaucoup plus de choses, là comme tu peux le voir on est à Cortia, ok Cortia te permet de monter une réputation qui est le codex de l'archiviste, pour cela tu vas aller faire les quêtes journalières, tu vas aller récupérer des coffres et compagnie, et ça va te faire des trouvailles, et le fait d'avoir tes trouvailles te permettent de pouvoir monter des intermédiaires au rang max, donc on est encore sur les pouvoirs embarqués, hein. sur le fait de pouvoir monter ces trucs là au rang max, honnêtement ça fait une différence monstrueuse, par exemple en guerrier celui sur la frappe mortelle, si tu l'as au rang max, c'est pas du tout la même chose que si tu l'as pas au rang max, pareil pour celui sur la fulgurance, parce que ton gameplay est basé sur la frappe mortelle et compagnie, et ça représente un up de DPS monstrueux de réussir à le monter, ça augmente tes procs et compagnie, compagnie, mais outre ça... C'est également ce qui te permet d'avoir des chasses au niveau de ton stuff Et les chasses, bah ce sont, ça, ça te file euh, des coups critiques, des stats, enfin ça te file des stats en plus Et ça fait vraiment une différence monstrueuse le fait d'avoir des chasses ou de ne pas en avoir Donc tu peux très bien jouer en cas jeu et te dire que tu ne fais pas ce contenu ou que tu le fais quasiment pas Mais toujours est-il que si tu veux tryhard, il faut faire ce contenu, il faut aller faire les quêtes journalières Il faut aller ensuite en mode faille et récupérer les 4 coffres situés au point de cour de la map C'est super long, c'est juste super long mais ça c'est que les journalières, t'as également une quête hebdomadaire, des forces du joaillier à faire qui va te permettre de monter ton renom Donc tu vas de toute façon être plus ou moins obligé d'aller le faire et ça te récupère également des braises pour upgrade justement les éclats de domination et compagnie Donc dans tous les cas tu vas devoir mettre les pieds à Cortia et faire au minimum la quête hebdomadaire Le truc c'est que t'as également des contenus à faire dans l'antre, dans l'antre tu as deux assauts dans la semaine à aller faire donc euh, à chaque fois, ça serait d'être le samedi soir, il fallait faire ton assaut et compagnie. Ça te permet d'obtenir euh, les nouvelles cendres d'âme pour augmenter ton légendaire et compagnie. Et une fois que tu as déjà augmenté ton légendaire, ça te permet de pouvoir acheter le truc pour les chasses. Donc quoi qu'il arrive, si tu veux être petit, il faut que tu ailles faire tes deux assauts dans la semaine. Outre ça, as l'événement des tourmenteurs de Torgast qui arrive toutes les heures impaires et qu'il faut également aller faire si tu as envie d'être petit parce que ça te fait également les scories d'âme qui sont la nouvelle monnaie pour au grade télégendaire durant 5 à 6 et ça également c'est super important d'aller le faire. D'ailleurs si tu veux en avoir davantage, il faut faire ta table d'émission au niveau de ta congrégation et si tu as bien le sujet, tu peux également en récupérer en plus. Donc tu te retrouves à voir dans le jeu à faire du contenu qui te demande énormément de temps pour chaque personnage pour juste pouvoir faire le reste du contenu du jeu c'est à dire que oui si tu vas faire du pvp ou du pve et que tu n'as pas le renom tu vas être en retard Si tu vas faire du PvE ou du, PvE, du pvp ou du pve et que tu n'as pas tes intermédiaires qui sont montés et compagnie tu vas également être grave en retard donc en gros tu vas devoir de toute façon aller farmer, tu vas devoir aller farmer les différentes zones, les différents contenus, les trucs à chaque reset quand tu veux faire du raid tu dois te taper tout l'ID sur chacun de tes personnages à faire hein, et même plus tu dois aller faire ton coffre de la semaine ça demande un temps de malade juste pour faire les trucs qui sont pas spécialement intéressants qui sont pas excitants en termes de niveau de jeu mais qu'il va falloir faire sinon tu vas être en retard ou tu ne seras pas optimisé. Et ça ça c'est un des vrais premiers problèmes parce que tout ça là tout ce dont je te parle c'est basé que par rapport à ce système de pouvoir embarqué. Donc tu retrouves à passer du temps de jeu de malade juste pour pouvoir upgrade des pouvoirs embarqués. Et, et genre en fait personne n'a envie de faire ça, si tu veux faire du pvp, t'as envie de faire du pvp, t'as pas envie d'aller te taper la campagne, d'aller taper des trucs comme ça, en plus la campagne elle est super longue, alors je dis pas, il y en a qui aiment peut-être bien ce côté RP, ce côté euh, j'aime bien faire la campagne, j'aime bien évoluer mon renom, j'aime bien monter ma congrégation, mais c'est une partie qui est extrêmement longue et, et chiante, enfin la campagne, on en bouffe pendant des heures, et si tu veux refaire un personnage, tu dois refaire la même campagne sur ton nouveau personnage. Imagine là, j'ai envie de monter un prêtre d'ici, parce que j'ai envie de me mettre au gameplay, et je trouve ça sympa. Je vais devoir me retaper la campagne from scratch de tout le début jusqu'à donc, ma congrégation et compagnie, pour ensuite me retaper, à part les trois premiers chapitres de Cortia, et me retaper ensuite les Torgas, les machins comme ça, et tout, rechoper mes cendres d'âme, ça va me demander un temps monstre. Si je veux faire un nouveau perso. Donc on arrive à la partie reroll, c'est horrible de monter un reroll actuellement. Ton reroll est ultra en retard. Il faut que tu acceptes si tu joues un reroll qui sera forcément moins fort et en retard par rapport aux autres. Surtout si tu veux faire du raid ou du pvp, c'est infâme à rattraper. Si tu veux faire que du M+, à la rigueur tu vas faire des clés un peu moins hautes mais tu vas quand même t'amuser à jouer ton perso. À la rigueur, c'est envisageable mais en raid, si tu n'as pas ton set de domination, si tu n'as pas tes chasses de domination, si tu les as pas montées, tu ne serres à rien. Tu es 2, 3, 4k dps en dessous en repas des autres en comparaison. Et ça, c'est... juste horrible. Ce qui amène un, une autre partie, c'est que sur WoW, et en tout cas sur les serveurs européens et américains, le stuff, c'est de la RNG. C'est-à-dire que là, par exemple, si tu ne chopes pas... Bon, alors là, ils l'ont changé, puisqu'il y a les sets Frost et Blood qui ont été up, mais si tu ne chopes pas, ta tête est un pied, t'es en retard de ouf T'as un retard de malade, tu perds 1K, 2K DPS par rapport aux autres de ton groupe, juste parce que toi, tu n'es pas tombé sur la tête impie, et avoir la tête impie, c'est juste avoir de la chance sur le fait qu'elle va tomber ou pas, tu ne peux rien influer là-dessus, potentiellement, à part la sélectionner dans ton coffre hebdo. Mais en gros, c'est très très très basé sur la RNG, typiquement sur la, la race world first, donc pour être les premiers à finir le raid mythique, il y a plein de joueurs qui se sont fait bench juste parce que sur leur personnage, ils n'ont pas loot, c'est un Il leur manque des gemmes, il leur manque le, la tête, il leur manque trois pièces, il leur manque des trucs. Et donc, il te faut trop de conditions basées purement sur l'aléatoire pour briller. C'est pareil, tu peux aller chercher ton trinket de bis par exemple en donjon, mais tu peux le faire 50, 60 fois et ne jamais avoir ton trinket de bis. Et ça va te demander des heures et des heures et des heures. Et ça sera juste pas juste parce que le mec d'à côté, il va avoir juste à peine joué et il l'aura eu. Et en fait... Le fait de jouer n'inclut in, pas que tu vas être plus fort mais par contre si tu ne joues pas tu ne seras jamais plus fort et ça c'est un vrai souci au niveau du jeu. En gros, il faudrait que tu puisses acheter plus de choses et qu'il y ait moins de RNG que ce soit moins lié à ça et que tu sois plus récompensé sur le fait de jouer réellement. Ce qui nous amène à un autre problème. Quand tu es créateur de contenu euh, t'es un influenceur d'une façon ou d'une autre, voilà. Les personnes qui regardent sont influencées par tes propos, par ce que tu montres. Et euh, bah, par exemple, si je vais faire une vidéo sur le guerrier armé qui est super désormais et compagnie, bah il y a des gens qui vont aller euh, se connecter et jouer un guerrier armé. Et donc, en fait, quelque part, ce que je dis et ce que je transmets, c'est ma responsabilité de savoir que euh, quels sont les impacts sur les personnes qui vont être concernées. Ok, et là-dessus, il y a un autre souci c'est que le jeu, ça fait un long moment qu'il y a un problème c'est le système de recherche de groupe, et ça j'en ai reçu des tonnes et des tonnes et des tonnes des commentaires, donc en gros si tu n'as pas une guild et des gens avec lesquels jouer ou un cercle d'amis, c'est ultra compliqué de trouver des gens avec lesquels jouer que ce soit pour faire du M&M+, du PVP et encore pire du raid c'est ultra long et ultra compliqué de pouvoir trouver des trucs il n'y a pas de solo queue à part quand tu fais du leveling, c'est à dire que à part et l'outil de raid évidemment, donc en gros à part les trucs où tu vas faire l'outil de raid, donc tu vas faire par exemple raid et tu vas faire de la solo queue ou les donjons uniquement jusqu'au mode héroïque, le reste tu dois forcément le faire à la main donc avec tous les systèmes de groupe définis. déjà tu vas te faire refuser pendant des heures et des heures parce que les personnes s'attendent du coup est-ce que tu as un CV beaucoup plus haut que ce que tu as besoin ça c'est un petit peu la base ou alors avoir pile poil la bonne classe et compagnie et ça demande du temps ou alors que tu montes ton groupe, mais ça demande également du temps et c'est assez compliqué, ou sinon, bah du coup, c'est... Tu, tu vas faire le contenu, tu vas trouver ton groupe, et dès la première difficulté, dès qu'il y a un wipe, dès qu'il y a des gens qui, euh... par exemple, tu perds ton premier match d'arène, ça va disbander et tu vas devoir te retaper la même chose. Et le fait que tu n'aies pas de système automatisé pour trouver des joueurs, ça rend le truc vraiment, vraiment galère. Bon y a un autre aspect qui est un peu plus personnel, c'est que les donjons ils sont basés sur des extensions et ils ne bougent pas. C'est à dire que là cette saison on a eu un nouvel affix de donjons donc ça c'est plutôt cool, voilà il y a un nouvel affix. On va, on tape des nouveaux gros monstres et plus besoin de gérer les 20% pour avoir le pride. Mais bon ça tombe assez vite la hype et vu que je dois en faire plus de 10 par semaine. Euh, c'est vite assez redondant parce que au final les 10 que tu vas faire désormais bah, en 15 tu les éclates, tu leur mets des 10k, 11k euh, dps à l'overall voilà tu les casses en deux les donjons mais tu dois quand même les faire c'est rébarbatif, tu sais déjà qu'est-ce que tu vas devoir cut, qu'est-ce que tu vas devoir stun qu'est-ce que tu vas devoir contrôle à quel moment quel pack tu vas pouvoir faire avec quel pack et grosso modo tu n'apprends plus énormément et les donjons sont euh, du coup ça devient assez rébarbatif, T'as zavèche j'ai mis une fois les pieds en hard mode et le reste bah on refait les donjons qu'on a déjà fait la saison d'avant alors effectivement il peut y avoir un intérêt et personne de faire du pêche. Et ça je dis pas, ça peut être excitant de dire que tu as monté des clés et compagnie Bon après ça te demande un groupe, ça te demande des personnes qui ont à peu près le même niveau que toi Qui ont le, un temps de jeu qui est à peu près similaire et un bon investissement Mais en soi ça peut se faire C'est juste que c'est renondant de faire ces contenus uniquement pour obtenir ton stuff de la semaine Ou pour te stuffer ou pour choper ton trinket Sachant que tu les as déjà fait avant Et que ne rien apprendre et faire des trucs où tu n'as pas réellement de challenge c'est relou Donc s'il y a du challenge et que tu fais du push Ça passe mais sinon euh, un petit peu moins il y a un autre problème également qui est un peu lié à comment fonctionne le jeu, c'est-à-dire que sur WoW c'est très gear-dépendant, c'est-à-dire que tu es très dépendant de ton stuff et c'est souvent... Plus ton stuff que ton skill qui va faire la différence Enfin il y a un peu des deux mais en gros plus tes es stuffé Plus tu vas pouvoir skip des mécaniques Moins tu vas te prendre de dégâts et plus ça va être simple Alors c'est normal effectivement Mais t'as quand même beaucoup beaucoup de gear check dans le jeu Qui font que euh, semaine 1 tu vas galérer Et semaine 3 tu vas rouler sur le contenu Typiquement euh, je vais dire Raznal Sur les World First ils ont galéré Ils ont passé des jours et tout pourtant c'est les meilleurs joueurs Et compagnie désormais il a pris 10%, il y a des trous dans les il y a des trous dans toutes les rangées de lignes et compagnie en mythique il va se faire démonter, les gens auront tellement de stuff que tu vas pouvoir l'emmener facilement en sans sauter des étapes tu vas esquiver une rangée de boules à faire en plus tu vas pouvoir sauter un, un pop de trappe et compagnie, et Rasnal il va devenir pépère, et tout ça parce que tu as attendu un petit peu que désormais t'as du gear, qu'il ait en plus ses nerfs, et donc désormais tu vas lui caisser la gueule, en plus sur cette extension, sur ce palier les 7 en ça fait tellement la différence enfin désormais les frost et les blood également mais ça fait une telle différence qu’en réalité, tu roules sur les contenus une fois qu’elle te fait et il y’ a quasiment plus de challenge. Par exemple, Nerzul, tu vas te taper 5 pop au maximum au lieu de tous les taper. Le shatter, tu vas pouvoir le faire passer quand ça t'arrange. Et au final, tu n'auras pas tellement de difficultés. C'est pareil pour The Nine et compagnie, même avec du geôlier Honnêtement, vu le stuff actuel, tu n'as même plus besoin de faire la strat en 18-2 ou alors de faire des swaps de stack. Tu vas juste dire, toi, tu vas à gauche, vous allez, vous allez à gauche, vous allez à droite, on l'éclate comme en HM. Et tu vois, ça marchera bien parce que tout le monde a son 7 un pied et compagnie et compagnie. Et du coup, en fait, tu es très dépendant du stuff plus que du skill. Même si tu vas avoir l'impression de l'inverse, ça, ça fait une différence juste monstrueuse. Et en gros, ça serait bien que ce soit un peu plus basé sur le skill et que le stuff te fasse moins évoluer. Par exemple, avoir ton set RP, devrait pas te faire gagner quasiment 2000 DPS, ça devrait te faire gagner 400 peut-être, ou un truc comme ça, si tu veux vraiment faire des sets embarqués, mais tu devrais pas passer de 6K DPS à 13K DPS full stuff. C'est juste insane. 13K, c'est des sims de hors-la-loi full stuff avec le set Frost, pour te dire. Donc 13K versus 6K en début d'extension. Donc forcément, il y a un moment où ton stuff va te porter et t'amener à l'endroit où tu veux. Il y également un autre truc, alors qui moi perso me saoule, alors je sais que c'est pas le cas de tout le monde, c'est juste mon avis personnel. Le temps entre les patchs est juste monstrueux, c'est-à-dire qu'entre le début de Shadowlands et la sortie de 9.1, on a eu 7 mois. Un truc comme ça, c'était genre, début de Challenge c'était genre en novembre et on a eu genre en juin, juillet, bah juillet même, euh, la sortie de, enfin ça fait 8 mois, la sortie de 9.1, la durée elle est juste monstrueuse. Alors je sais bien, ils ont envie de se faire du fric, et se faire du fric, remettre des vieux jeux à jour, ça marche extrêmement bien, classique, leur a brassé un nombre d'argent hallucinant, et je comprends bien que de remettre des vieux jeux à jour sur lesquels tu fais quasi pas de modif, ça génère bien, ça intéresse les joueurs, ça fait revenir des personnes sur des contenus qu'ils préféraient parce qu'il y a eu des directions qui n'ont pas été appréciées au niveau du jeu, certes, ok, je comprends, mais du coup c'est vrai que c'est ultra frustrant quand toi ça t'intéresse pas de revenir sur des vieux contenus et que t'as envie de jouer à une version nouvelle du jeu et que t'as pas envie de, de te retaper des trucs déjà connus. Euh, bah en fait t'attends ultra longtemps parce qu'évidemment qu'ils vont délayer la sortie de 9.1 s'ils font sortir classique parce qu'ils veulent que les gens euh, continuent de jouer donc évidemment tu dois délayer tes sorties et ce qui fait qu'au final si tu ne fais que un truc genre retail c'est juste, juste trop trop long entre les sorties de patch et c'est déprimant et genre on l'a senti à partir de 5-6 mois après le début de Shadowlands il y a eu une perte d'intérêt de ouf au niveau du jeu il n'y avait plus rien à faire t'étais juste en train d'attendre que 9.1 sorte et... C'est dommage Bon il y a l'autre souci aussi C'est qu'au niveau du PVP Au niveau de l'arène ah... la L'arène En gros Il y avait un système Qu'ils ont mis en place Qui était pas forcément le meilleur Mais qui était un système Qui s'appelait le PVP scaling C'est le truc qui dit Que si tu tapes à 10 000 En réalité ça fera 5000 dégâts Sur ton adversaire Le truc c'est qu'actuellement On a en général Entre 40 et 50 000 HP Et on a un DPS Qui en burst monte à 20 30, 40k <rire> Je pense que tu vois le problème En 2 secondes Tu peux littéralement Tuer n'importe qui par exemple, avec mon guerrier, si je fais avatar, frappe du colosse, donc c'est un seul GCD, hein, je fais euh, frappe du colosse, pouvoir d'effet. <rire> Bon frappe portail, exécution, normalement sur ces 4 secondes là, le mec est déjà mort, potentiellement il est déjà passé à portée d'exec juste à partir du pouvoir d'effet, ça fait beaucoup trop mal, s'il y a un critique dans l'eau c'est fini, donc il faut à tout prix être en mitigation, avoir des grosses mitigations de mitigation contre l'autre burst, et si tu l'as pas tu fais one shot, et la méta est trop one shot, en gros tu, tu peux regarder des clips, il hein, y en a de partout, des palred qui one shot, des dh qui one shot, des war qui one shot, toutes les classes ont un moyen quasiment de pouvoir one shot son adversaire, et c'est juste, juste trop en fait, tu vas juste trop faire le même un voleur ou autre, enfin tu peux matcher avec tout et donc la méta en pvp est beaucoup beaucoup moins intéressante c'est basé aussi également sur la chance est-ce que tu vas avoir un critique, tu vas pas avoir un critique et les parties sont très très rapides et ça t'incite pas forcément euh, au, plus beau, au plus beau jeu possible vu que les parties s'expédient vite et des fois en fait c'est juste euh, ok tu, tu pouvais potentiellement euh, stun ou te barrer sur un CD en face mais des fois ça va tellement vite que en t'as fait, juste pas le temps et c'est un peu euh, trop bourrin actuellement la façon dont c'est et moi c'est vrai que ça me dégoûte un peu en plus le fait que en PVP c'est énormément basé sur le stuff c'est à dire que t'as des gros power-up avec ton stuff. Et si t'as pas le stuff, tu es drastiquement moins fort et tu ne peux quasiment rien faire. Parce que déjà que tu te fais one shot de base, alors imagine quand t'as pas le stuff, que t'as un peu moins de poli et compagnie, c'est juste la débandale, tu te fais exploser. Et c'est dommage parce qu'en soi, pour moi le PvP, ça devrait être. Euh ça devrait être plus soft, tu devrais avoir plus de place en termes de contrôle, de cc, de technique, de machin ça devrait pas être juste en fait t'as fait une touche qui one chat quelqu'un et ton setup c'est juste de mettre un stand de 4 secondes sur quelqu'un et tu one shot. ça devrait être des trucs un peu plus sexy où tu vas mettre une chaîne de cc, tu vas faire péter un trinket, tu vas remettre un truc, tu as une frame de 10 secondes de contrôle tu vas pouvoir faire quelque chose, là actuellement tu mets un cc de 2 à 3 secondes, ça peut largement suffire à tuer quelqu'un ce qui nous amène à une autre partie c'est l'équilibrage j'ai plein de gros soucis avec l'équilibrage. Déjà, il y a beaucoup de classes qui sont très très simples à jouer, il y en a quelques-unes qui sont beaucoup plus dures à jouer. Et tu n'es pas récompensé de jouer des classes plus dures. C'est-à-dire que tu, par exemple, tiens, actuellement je joue guerrier arme. Guerrier Arm, il y a de la micro-optique comme sur un peu toutes les classes, mais on va pas se mentir. Surtout actuellement en version Fae ou Kayan, c'est quand même très très simple à jouer. Et en fait, c'est très très fort et tu n'as pas de contrepartie au fait de jouer quelque chose qui est simple à jouer, qui a des dégâts constants et compagnie. Tu peux jouer une classe qui est beaucoup plus dure à jouer, mais pour autant ne pas avoir de, de retour sur investissement par rapport à ça. En gros, pour moi, une classe qui est dure à jouer, elle devrait sim plus haute qu'une classe qui est moins dure à jouer. Sauf qu'actuellement, c'est pas du tout le cas. Donc, déjà, c'est un des premiers problèmes au niveau de de ça, de mon avis personnel et l'autre souci c'est qu'ils font en sorte de réinverser le tableau à chaque fois et du coup on, les classes qui sont fortes là c'est les classes qui étaient nulles avant de façon systématique. Guerrier Arm, c'était avant-dernier, hein, ça pué, c'était c'était et c était, c était, nah, compagnie. Euh, des Moafly, il n'y a pas assez de pourcentage, mais crois-moi, c'est pas si fort que ça. Des monologies, c'était parmi les derniers. Le Subrog, il était dernier, avec le survie. Le Xamel voilà, c'était toujours à peu près au même endroit. Le Drudeki également. L'Arcane Mage était beaucoup moins fort. Le DH était beaucoup moins fort que ça. Déjà, il ne devrait pas y avoir autant de différence que ça. ça déjà, c'est un problème. Et ensuite, ça démolit complètement une classe sur une extension. Et ça, c'est mon problème. C'est que tu as des classes ou des en tout cas qui vont être complètement inutiles sur une extension et d'autres qui vont être particulièrement très très fortes alors <rire> moi j'aime bien jouer méta, j'aime bien jouer les trucs qui marchent bien mais je trouve ça un peu abusé de te dire ok uh, stem Guerrier arme un patch il est excellent et l'autre patch il est complètement nul Enfin c'est <rire> juste trop c'est pareil pour le voleur finesse à base on se pensait qu'il serait bien sur la 0 0 ils l'ont démonté il était nul désormais il est vachement bien mais en fait t'es complètement dépendant au niveau de ta classe de, de savoir si Blizzard a décidé que euh, ta classe elle serait forte ou elle le serait pas et, et c'est frustrant, je trouve c'est frustrant et en plus effectivement ça représente pas assez bien je trouve le degré de difficulté des classes ou ce qu'elles peuvent apporter Et ça ma m'amène du coup une autre partie qui reprend un petit peu tous les points d'avant C'est que euh, j'ai regardé des tonnes de vidéos de créateurs de contenu euh, américains et même les interviews avec les développeurs Par exemple Pridge Gaming qui a arrêté le jeu euh, Qui est, je vais te remontrer ça directement, boum boum boum on va aller sur sa chaîne Donc par exemple Pridge Gaming c'est un... Euh, un un créateur de contenu, comme tu peux le voir, 434 000 abonnés, donc il a beaucoup de visibilité, qui fait depuis des années et des années des contenus sur WoW. Et entre autres, euh, ce qu'il avait fait, c'est l'interview avec les développeurs du jeu, euh, disant, ok, quelle est votre vision au niveau du jeu, qu'est-ce qui va être fait, euh, le ratio distant versus euh, mêlée, euh, quels qu sont au niveau de la MZ du DK, qu'est-ce qu'on fait, euh, au niveau des designs des raids, au niveau des différences d'e-level, c'est eux qui, par exemple, ont dit, euh, c'est lors de cette interview, qu'ils ont dit, par exemple, un e-level de différence, c'est un pourcentage de différence de DPS, ok donc ce mec là par exemple il a échangé et partagé beaucoup d'avis et de données de comment les gens ressentent le jeu Côté pvp on a l'équivalent pvp qui est Stoops qui a également euh, arrêté le jeu d'ailleurs Euh comme on peut le voir avec cette dernière vidéo, après 15 ans, euh, adieu à World of Warcraft, mais ça je vais revenir un peu derrière dessus. Mais c'est pareil, il a fait des, des interviews avec les développeurs du jeu, et c'est des mecs qui poussent, poussent, poussent pour que le contenu soit le plus proche de ce que les gens recherchent. Et en fait, euh, on a énormément de feedback en fait, des joueurs quand on est créateur de contenu, et donc on a une bonne idée de ce que les gens veulent, on pense pas qu'à nous en fait, on pense également à ce que les gens recherchent. Et en l'occurrence, par exemple, les joueurs de PVP, ce qu'ils recherchent, c'est aller faire du PVP et ce stuff en PVP, ok Ils ont pas envie d'aller faire des tonnes de campagnes, des quêtes de renom, du PVE, d'aller faire du raid, du M&M+, ce genre de trucs. ils n'ont pas envie de ça Les mecs, ils ont pas envie d'aller spam des contenus qui ne qui les intéressent pas, de la même façon, les joueurs PVE n'aiment pas aller faire du PVP. Sur 9-0-0, on devait clairement faire du PvP si on voulait être opti en PvE. Alors, ça, ok, ils l'ont retiré. Mais grosso modo, il y a beaucoup, beaucoup de retours de la part des joueurs sur le, le fait que les pouvoir embarquer, c'est ultra chiant. Sur le fait que les gens ont envie de reroll, ont envie de pouvoir jouer d'autres persos, d'avoir du frais. Quand tu es, es bloqué sur ton personnage principal, que ce soit en. en et même plus en raid en pvp t'es bien content de pouvoir prendre un perso plus frais et d'aller chill sur des contenus que tu maîtrises un peu plus et d'avoir un nouveau regard au niveau du jeu et ça c'est des trucs qui ont remonté 40 000 fois on en a marre de devoir farmer la puissance prodigieuse on en a marre de devoir farmer les essences au on en a marre de machin et qu'est ce qu'ils font ils t'en rajoutent encore plus ils te font tiens les pouvoirs remarqués que t'avais à début de chez lance on te les prend et on t'en rajoute encore plus voilà tu vois les gemmes et les sites de domination ah, ouais, mais. Euh... Et en fait, du coup, ils il partagent beaucoup, beaucoup d'idées, beaucoup d'avis, et c'est pas du tout fait dans ce sens-là. Donc, peut-être qu'en réalité, c'est ce qui plaît aux gens. Bon, vu le nombre de départs du jeu et vu les retours que j'en ai, je pense pas que ce soit le cas. Mais peut-être. Peut-être que je suis pas le bon public, et eux non plus, et peut-être qu'ils se rendent pas bien compte. Mais je pense quand même que les, les développeurs du jeu auraient un vraiment bon intérêt à écouter ça et tenter de faire une extension où, juste en fait, tu joues au contenu qui te fait plaisir. Et tu te stuff à partir de ça, point barre. Tu vas pas te taper des heures à farmer des trucs qui sont pas intéressants. Si t'as envie d'aller faire des mascottes, tu vas faire des mascottes. Si t'as envie d'aller farmer de la transmo, tu vas farmer de la transmo. Si t'as envie d'aller faire du raid, tu fais du raid. Si tu veux faire du MM+, tu fais du MM+, si tu veux faire du PVP, tu fais du PVP. Point barre, la solution elle est pas plus loin que ça. Tu peux évidemment mettre des contenus par semaine, euh, reset, faire en sorte que les gens évoluent pas trop. Ou euh, les journaux, bah ça devrait être, euh, tu, voilà, tu vas faire un donjon ou un truc comme ça. Mais du moins que les journalières, tu puisses les faire dans des contenus qui te font. Plaisir que tu puisses jouer au contenu qui te font plaisir avec les gens qui te font plaisir et pas que tu sois obligé d'aller taper des heures de campagne et retaper des heures de campagne sur un nouveau personnage, des trucs qui sont honnêtement pas drôles. Quand on arrive à ça, le truc dont je te parlais, c'est qu'il y a un départ monstrueux au niveau des créateurs de contenu et le jeu est également basé sur combien de personnes influentes tournent autour du jeu. On a donc, comme chez Distoups sa référence. PVP Qui est parti, preach comme tu as vu tout à l'heure. On a également Asmond Gold, alors ça également, ça a fait beaucoup parler, mais Asmond Gold qui désormais est passé sur FF, euh, Final Fantasy XIV. Donc si tu vas checker euh, ces vidéos, bah désormais c'est euh, du Final Fantasy XIV et compagnie. Et donc tous ces lives ils sont passés dessus et c'est des personnes qui ont 80, 90 000 personnes sur leur live, c'est des personnes qui sont ultra influentes et plus les personnes vont influencer les gens à partir ailleurs, moins il y aura de joueurs, moins il y a de joueurs, moins il y a de personnes avec lesquelles jouer, moins il y a de l'argent à investir dans le jeu, et plus c'est la merde. Et là, clairement, on est sur un départ monstrueux. On a même le Mamie Twink allemand, donc euh, Vagnon, hein, qui est l'équivalent euh, plus ou moins de Mamie Twink côté allemand, qui, euh, qui, est, qui a arrêté également. Je te rends compte, imagine, Mamie Twink s'arrête. C'est des gens... Ça fait des années, des années, vraiment, qu'il continue de faire des vidéos sur le jeu. Je, je vais te citer l'exemple de Stoops, mais Stoops, le mec, ça fait des années qu'il fait des vidéos en mode « Voilà ce qui va pas, voilà ce que j'espère qu'il va être fait, et compagnie, et genre, il s'accroche !»« Ok, il y a une galère, mais je m'accroche, je continue, je continue, je continue, je continue. » C'est des mecs qui se sont accrochés pendant des années. Et... Et pour autant ils partent, et là je t'en ai cité 3, 4, mais il y en a beaucoup plus que ça, il y en a des dizaines, des mecs qui, qui ont plus de 50 000 abonnés, ou autres euh, américains, et qui arrêtent le jeu, et qui en ont marre, et qui sont en mode, bah faites quelque chose, et après il y a l'autre partie, qui moi j'ai moins suivi, mais t'as tous les dramas en interne, actuellement ça bosse très très peu chez Blizzard, actuellement chez Blizzard, il y a tous les soucis liés au harcèlement qu'il y a eu, parce qu'en fait, il y a plein de, de nanas qui sont euh, venus en avant et qui ont dit, ok, bon, en fait, on se fait harceler, c'est l'enfer, voilà, telle personne, telle personne. Évidemment, vu que des personnes sont sorties de sortir de l'ombre, il y en a plein d'autres qui sont sorties de l'ombre, ça a créé plein de soucis, il y a eu plein de gens qui sont partis, il y a eu des départs forcés, des départs volontaires, il y a des grosses grèves actuellement chez bizarre donc il y a très très peu de développement autour du jeu, et c'est la merde chez eux en interne, c'est la merde au niveau du jeu, et... <rire> C'est pas un avenir euh, très radieux, et évidemment, euh, moi ça, ça, ça m'aide pas non plus à, à avoir espoir. Ou à me dire, attends, je vais attendre les 5 mois avant le prochain patch pour rester dessus, parce que je crois à fond en ce qui va se passer, parce qu'actuellement j'ai perdu espoir, je n'y crois plus. Bon, il, reste, euh, il y en reste qui est uniquement dit à moi, et qui est entre autres une des principales raisons qui fait qu'il n'y a eu plus trop d'idées sur la chaîne, voire <rire> plus du tout. Uh, j'ai eu pour projet de monter une guild uh, et du coup uh, j'ai monté ma guild et le truc c'est que les personnes qui étaient avec moi pour des raisons uh, irl ont dû uh, arrêter uh, de, de gérer la guild avec moi et je me suis retrouvé à gérer seul ou quasiment seul en tout cas ou uh, très majoritairement on va dire euh, la guilde, et en fait monter une guilde à l'heure actuel sur vous c'est extrêmement compliqué. Donc c'était c'était pas si mal, hein, c'est pas trop mal passé, on est 4 sur 10 mythiques, on a fait top 50 fr, et compagnie et compagnie, mais en fait le truc c'est que ça me demandait énormément de temps, d'aller faire le recrutement, d'aller contacter les personnes, de gérer les strates, de m'occuper d'aller chercher les feuilles de heal, de prendre du temps avec les heal pour faire les rotas de heal, de gérer les, les petits drames en interne, d'aller analyser les logs, d'aller mater les logs des autres guildes, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment, qu'est-ce qui va pas, et compagnie. et tout, ça m'a demandé un temps de monstre, ça m'a demandé énormément de temps et au final je kiffe pas spécialement le faire et je le fais parce qu'il faut le faire et parce que quand je vois des, des problèmes j'ai envie de les résoudre et oh, ça m'a un peu dégoûté parce qu'honnêtement entre le temps à investir sur le jeu et le temps à gérer la guilde euh... C'était vraiment dur pour moi, genre je, je, passe, je me dis mais qu'est-ce qu que je fais quoi Genre quand je bosse pas, euh, j'étais en train littéralement de faire que ça, quoi. de m'occuper, euh, de, de gérer la guilde et de gérer mon personnage. Et c'est quelque chose qui ne me convient pas spécialement et en plus c'est extrêmement dur de trouver des gens qui partagent la même vision et qui, qui s'investissent à hauteur de ce que t'attends. Typiquement, moi je m'attends à ce que les personnes, quand elles arrivent en raid, elles connaissent déjà les mécaniques des boss, qu'elles aient leur renom à jour, qu'elles aient leurs trucs à jour et compagnie. Et il y en a d'autres qui ont pas cette vision là, et qui ça les dérange pas de venir sans connaître les mécaniques du boss, ça les dérange pas de venir avec 5, 6, 7 de renom de retard. Et... Et en fait tu peux pas vraiment, un, euh, retirer les gens et en recruter juste des nouveaux quand t'es sur une guild qui n'est pas euh, 10 sur 10 mythique mais que t'es plus bas Et d'un autre côté c'est également super dur de retirer les gens avec lesquels t'as déjà évolué depuis un moment C'est-à-dire que t'as le côté humain, t'as le côté affect Et ça, plus ça, plus ça, plus toutes les décisions à prendre euh, au final je trouvais ça ultra épuisant et ça me convenait plus et ça ça m'a pas aidé à kiffer le jeu. Parce qu'en réalité moi j'aime beaucoup ces tryhard, tryhard, tryhard et quand ça dure un peu et que ça joue pas comme moi j'aimerais ou que ça te met pas l'investissement que moi j'aimerais que les gens mettent ou que je mets moi-même au niveau du jeu, c'est quelque chose qui me frustre. <rire> et au final, euh, et au final voilà, quand j'arrive sur un boss et que je perds du temps parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas fait l'effort de se renseigner avant ou qui euh, s'endorment sur le fight et ne font pas en sorte d'être tout le temps là et que tu dois faire du babysit réellement des gens, c'est quelque chose qui, qui perso me frise beaucoup et quand on a des wipes de raid sur des trucs qui sont super simples et qui sont pas liés à toi et que tu te retrouves à devoir les babysit à chaque fois, sinon c'est pas fait ou, euh, ou alors tu, tu ne peux pas vraiment faire confiance aux gens, c'est ultra épuisant. Pourtant euh, j'adore, hein, j'adore la guide, j'adore les personnes qui sont dedans et compagnie et compagnie mais ça n'empêche que c'est quelque chose qui me pesait beaucoup et qui me créait beaucoup de frustration. Enfin bon, c'est une note plus joyeuse du coup, j'ai quand même bien kiffé, hein, évidemment j'ai énormément kiffé les personnes que j'ai rencontrées lors de cette aventure que ce soit les différents viewers avec lesquels on a pu discuter, que ce soit sur les commentaires YouTube, que ce soit lors des lives, des lives sur Twitch ou les personnes évidemment avec lesquelles j'ai joué en guild, hein, dans ma guilde actuelle, dans les autres, mais encore plus évidemment les personnes avec lesquelles j'ai joué, c'est un jeu qui est très social, qui est très humain et évidemment c'est très dur hein, d'arrêter euh, ça parce que t'as tout un tas d'univers de personnes et compagnie qui font que c'est ça qui te fait réellement kiffer le jeu. Bon non. du coup ça laisse également beaucoup de place, euh, parce que du coup tu retires un mot, le temps passé en guille, le devoir de machin, boum, pour faire d'autres projets et du coup ça me permet de réellement me recentrer sur moi, sur ce qui me fait quitter et sur ce que je veux faire. Donc j'ai sorti plein de feuilles de papier que j'ai rempli avec plein de trucs sur qu'est-ce qui va être la suite donc la suite tu auras bientôt des nouvelles, évidemment si tu n'es intéressé que par WoW tu, tu n'hésites pas à te désabonner, hein. il n'y aura pas de vidéo de WoW avant un petit moment, peut-être que j'y reviendrai, j'en sais rien, mais en tout cas pour l'instant je ne vais pas traiter de WoW, il y aura d'autres trucs qui vont arriver. Et ça sera un petit peu la surprise, c'est en train d'être concocté, donc voilà, n'hésite pas. Et en tout cas, merci énormément à toi si t'as suivi cette vidéo. Je te kiffe et t'inquiète pas, il va y avoir de nouveaux trucs, de nouveaux projets, ça va revenir plein de balles. Là, évidemment, euh, je pense que tu l'as senti, il n'y avait plus trop de trucs et tout, j'ai reçu pas mal de messages en mode « Naxi, on ne te voit plus, tu joues plus, t'es dégoûté du jeu et tout. » Et bon, voilà, maintenant, en tout cas, t'as toutes les explications, toutes les billes en main, je te souhaite le meilleur. Prends super bien soin de toi et on se retrouve très vite.